De rejoindre l'espace dans ton cœur qui est dans cet état-là et le meilleur de cet espace, celui qui pétille de joie, le plus pur, le plus radieux qui soit. Pense à sourire. Demande 36. Défaire les attaches qui entravent Béni sois-tu, Père bien-aimé Béni sois-tu, Mère bien-aimée Béni soit notre amour Merci de défaire chacune de mes attaches indésirables avec le passé et le présent afin de libérer toute la grâce de mon être et ses trésor infini. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.